Le problème de Maligos, c'est il y a plus les chats euh, avec les bêtes. Ça, c'est quand même vraiment vraiment problématique. On a Mukla. Mukla, démon avec Looper, bête. La compo existe toujours. Dragon. Et la compo existe toujours. George Boubou, Finlay. Je à dire. J'ai vraiment pas envie de partir sur ce genre de compo. Hein. Franchement, je préfère finley et partir sur une autre compo. On va prendre Finlay. J'ai pas envie de partir sur une compo ba euh, banana. Même si c'est cool, mais c'est un peu trop tempo. C'est un peu comme un daryl. On va avoir le panda. Griffon ah, voilà Élise. Dangereux, Élise. Hein. Griffon. Est-ce que c'est bien dans la méta, Griffon Ouais. On faire la 3 -on 3 On va faire la 3 3 Avec Bec au vent. Euh, merci z 20 tellement content de te voir sur le BG, on prend un abo. Merci à toi, merci de ton aide. Merci beaucoup. En plus, ça fait beaucoup de dégâts là. Il a un Uran. Okay. Ah ouais, mais il a le, la tapette. Oh non il a la tapette on a perdu. Ah zut. Bon, de toute façon cette 4-1 elle fait rien au début. Hein. Elle est nulle, nulle, nulle, nulle, nulle. Bon, L'oiseau le, le, le, le... était encore pire mais... Ouais on va faire la petite 3-3. On, on pouvait pas trop la faire avec les buddies la Je vous souhaite un bon combat. Merci Toto Yoko 2. Merci pour le soutien. Merci infiniment. Merci de ton aide. Merci de faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup. À moins que la taverne 2 soit très bonne, hein. on a le droit de rester, mais j'ai quand même envie de faire la 3 en 3 la on me propose des choses malhonnêtes. On me propose des choses trop malhonnêtes. Je crois que je veux vais pas up. Bah franchement, on me propose ça qui est trop cool. Hein. Après, je peux up et geler ça. C'est un peu chelou. Mais... C'est vrai que c'est un peu chelou. Hein. Ah, il est, il est trois. Ah ouais, mais c'est un naga. Il a la pièce. Donc Il a perdu perdu, donc il a la pièce. Il a le naga pièce. Puis up, on se fait taper. Non. non, on va faire ça Franchement ce setup de, de Uran, on tape dans le naga pièce on récupère un, une gem. let's go Oh Quoique, euh, on a vu avec les gemmes ça pouvait très très bien fonctionner. Après j'avoue que cavalerie sur escargot c'est vraiment énorme aussi. Hein. En termes de tempo c'est peut-être même meilleur. Voilà ça va être quoi Ça va être une mandépine et euh, un d'égo. Ça c'est bien pour plus tard. Ça c'est peut-être meilleur tout de suite. Quoique, hein, les thèmes on va les mettre là. n'est hein. pas le plus un, plus un, je pense. Fera toute la plus deux, plus deux. On va le mettre first. Ça. Ça. J'ai juste peur que mes 3-2 ne meurent pas mais là mon placement je pense qu'il est. Ah, faut pas taper dans les yens. Non on veut que les yens restent en vie. Oh non Oh non Double peine Ah oh, ça va, au moins une gemme. Oh, ça aurait pu être 0 gemme quoi. Ah le mieux c'était taper d'abord dans les 1-3 et ensuite elle, elle écrasée dans les yens. Bon sur votre Hop Embrouillement. Là, le mignon. Le mignon, mignon, mignon. Euh, là, il faut pas non plus déconner. Donc, on va on va essayer de bourriner. Bon, là, on veut, mettre, on veut être très agressif. Comme dirait que, Comme un flic en civil. <rire> et puis euh, et puis Voilà. On a un beau board, on a un joli scaling. Ça me plaît. Ah, ça aurait été trop greedy d'aller dans la 3, franchement. Après, moi, je suis vraiment amoureux de cette carte. Hein. Salut, Doudidou, c'est gentil Allez, deux petites gemmes par tour là. Vous êtes toujours dans la course. Oui, il est sacrément fort son board quand même. On a bien fait de. Wow, wow, wow, pop, pop, pop. Et ça rigole pas, n'empêche, hein Ça qui donne de l'attaque à... à tout le monde. Ouais les deux ça combutte bien remarquez. Par contre, faut tuer ça. Hein. Allez. Oh sérieux Je crois oh, qu'on va up. Hein. Ça dépend de la taverne. Travail, sur votre Je pense que mon board est fort. Après, si on up, c'est un peu risqué. Ah, c'est recousu taverne 4. Let's go. Ah, aux Ouh qu'on a envie de l'acheter maintenant. Il faudrait vendre ça, ça et ça. C'est con. Et ça aussi, hein, franchement. Au fait du sanglier. En vrai, je vais prendre les trois, je crois ça, ça et ça. Le garde, non ah, Je vais quand même en faire un. Enfin, J'ai quand même envie de gagner le combat. Soyons pas trop trop cons. Euh... Bon, lui, c'est Raldagoni donne un. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut l'Élise Ah, l'Élise, c'est toujours bien, hein. franchement. hein. La question, c'est est-ce qu'on veut prophète C'est pas un peu tard pour prophète Franchement, ça va faire combien Une, deux, gemmes en plus. Je pense que c'est un peu tard pour le prophète. Prenons juste Elise, sonneur Roll. On peut virer ça, on peut virer ça. Ça me plaît. Faut tenir, hein. faut tenir, faut tenir. C'est la clé de ce jeu quand même. Hein. La tempo, la tempo, la tempo. Il y a que ça. Hein. Là, on va se faire percuter déjà. On va bien se faire percuter là. Bon, on sort pas mal là. La 3-2, elle va mourir. Ah, ouais, c'est bien. Ouais, super. Super quand même, mais. Oh non, pas comme ça! Non, pas le dur là ce qu'on a pris. Hein. Humainement, c'est très dur. Choisi le même. Dommage que ça a plus de cri de guerre, À la vitesse supérieure. Je vais aller d'Earsute. La question c'est est-ce qu'on va gêner Earsute ou on va jeûner en Tour Je pense que j'ai plus envie de geler en Tour looper, moi. Pas de... Ouais. Quoique. Quoique. Non peut-être ça quand même pour Tempo. On est à 28, on est super bas. Après Murozon ça fait de la... Il avait quoi mon adversaire comme board Il avait quoi Il avait pas un board très fort en fait hein Muroson ou je dis dire c'est mieux pour les pièces. Non mais il faut obtenir. Voilà. Vous vous débrouillez vraiment. Ouais je me débrouille, je me débrouille, c'est un peu chaud Bobby. Bobby la pointe mais ça va. Chiantos hein. Ah, il fait plaisir, lui. Hein. Lui, il Par contre, lui, il faut que ça meure. Hein. Sinon, c'est pas normal. Hein. Allez. Mais avant de dire ça, faut déjà essayer de gagner le combat. Mais je pense qu faut que je vais gagner. Allez, let's go. Non. Oh. Oh, il est là, pas mort. Continuez sur votre lancée. On est vraiment pas bien. Oh ça ça reste cool. Dégagez une recrue tant que vous le pouvez Et ça la bouge Attention Je suis en plein groove C'est du bon temps, ça Accroche-toi, bien Y'a trop de bugs Y'a trop de bugs dans ce jeu Y'a trop de bugs Ah zut C'est ouf, hein. je perds uniquement à cause du bug. Là, je perds uniquement à cause du bug. Ah, c'est trop frustrant. Là, je perds 8, je suis à 28 et là, je suis à 20. Ah, c'est trop frustrant ce bug. Non, non, mais il y a vraiment des gros, gros bugs hein, pour le coup. Là, c'est pas de ma faute, hein, sincèrement. Ça, c'est un peu tard à game. C'est cool. Ouais on va partir en mono je pense hein. L'artiste est gros. Ah c'est trop dommage, c'est tellement frustrant que ce soit joué là. Je pense que la game elle se joue là-dessus, hein. parce que si t'es à 28 et à 20, on verra. Hein. Mais là le problème c'est que je vais perdre le combat, je vais être à 5, j'aurai plus le droit à l'erreur. Ah je suis frustré, mais bon ça fait partie du jeu un peu. Ah trop dommage. Mon ah. board il est pas très fort en vrai Faut juste pas que ça aille là okay. C'est à dire faut pas que ça aille dans ma 15 8 C'est bon gagner pas gagné pour autant mais... Le Uran qui donne déjà jambes aux autres euh... Ouais c'est vrai ça aurait été pas mal J'aurais pu le geler Je l'ai pas vu mais si j'avais vu ouais J'aurais sûrement gelé j'imagine Ok. Plus 3, plus 2. C'est dur à dire, hein. C'est tentant en vrai. Il y a Tarek et tout, mais le Tarek, il y a la compo. On va partir en mono-uran, euh, je pense. Engagez une de ses en gros terre. Pas décidément. Ça, c'est pas mal, hein. Enchantress avec euh, Artiste du Bongo. Enfin, un peu ledge quand même, hein, mais. C'est peut-être un peu ledge. Ça c'est plus 1 euh, de PV, je vais le geler C'est dur hein, on n'a pas, pas notre Gars, c'est dur hein Merci euh, Deadly Shoot 7-7, merci beaucoup Merci pour ton aide, merci infiniment Ah la 27-36 elle carry hein Ah elle a très très mal tapé là, c'est dommage Ouais, dommage Dommage. deux fois qu'il nous tue lui, hein, mine de rien. Ouais, ça fait deux fois que le maître de guerre, il nous a mis deux fois 28. Deux fois 8. Trois morts. Bien ça. Ça sert à rien. Non, voilà. Attention, je suis Attention, je suis en, plein Attention, je suis en plein <rire> Un peu tard <rire> Malheureusement un peu tard, c'est dommage. Ouais, c'est un peu tard. À moins de tout virer maintenant. Ah, non, con. Ouais, dommage dommage Et vous voyez on arrive quand même à faire top 5 Malgré euh, Plein de trucs nasses quoi Franchement c'est très très prometteur moi je trouve Uran Extrêmement prometteur même euh, Lui il est Oh la Mantine elle, elle va être gourmande là Oh non fallait taper là bas ah non, mais il a pas taunt lui. Je pensais qu'il avait taunt la droite. Ah, j'ai mal vu. Ah, ça c'est mal mis là. Oh, oh non! Dommage. Qui joue Uran J'aimerais bien suivre un Uran. Là, il y a trois Uran. Shady Bunny. On va suivre Shady Bunny. Et qui joue 3 uran. Comme ça on joue uran toute la game. Enfin on voit uran toute la game. Pas mal en tout cas. Hein. Franchement ça a l'air méga fort uran. Parce que là on a vraiment totalement foiré la compo. Et pourtant on a monté bah, franchement pas mal de stats. Ouais ça s'est joué au, au 8 HP du bug. Ouais bon après ça fait partie du jeu hein, les petits bugs. Euh... Là voilà, vous voyez il a des jolis gemmes. Hein. Plus 14, plus 5. Donc il a bien scale avec Sonner. Ouais ça fait vraiment des beaux trucs. Hein. Là il décide de jouer avec ça. Je pense que ça va être souvent quand même joué avec Anto, Looper, Mais je pense qu'il fallait vraiment d'abord se concentrer sur les gemmes comme on a fait. Ouais c'est gros hein. Ouais c'est très très fort, hein. plus 14, plus 5, il a plein de GM Il a ça qui génère des GM avec les taunts et tout, ça marche vachement bien Ouais c'est une compo qu'il va falloir travailler ça, je pense que ça peut être une premium, hein, clairement Et en plus c'est assez safe, en ge... enfin assez safe, en général t'as de la tempo avec les urans De bah, toute façon l'affaiblissement des poisons euh, va rendre indéniablement euh, la compo uran meilleure C'était hein. une compo qui était très forte quand il n'y avait pas les Murlocs. Donc, euh... Oh charga incroyable, oh charga incroyable. Elle est incroyable ça, c'est incroyable ce qu'il fait là. Là tu vas booster, euh... ok il va essayer d'équilibrer un peu. Ok. Ah c'est strong hein. C'est vraiment vraiment strong hein. Ah, il avait pas une très belle compo. En tout cas, lui, il a une très belle compo. Ça, c'est bien pour euh, Shadimuni. Récupère euh, deux gemmes. Peut-être même trois. À deux, je pense. Ouais. Ouais, énorme hein, le scaling. Hein. Mais ça va vite. Tout à l'heure, on était pareil sur des grosses gemmes. Euh on était sur des 3-5, un truc comme ça. Voilà, 14-5, c'est quand même assez extrême, mais... Ok, top 2. Et il va jouer contre... Contre Bet. C'est bien, en vrai, euh, la tapette à insectes aussi, avec ce genre de compo. Bet contre Bet, on va être pas mal, hein. franchement. C'est quoi le play Qu'est-ce qui est naze qu sur le board Pas grand-chose est naze, hein, à part Charles gars dans l'absolu charlga essaye de choper héroïne dorée le hara n'est pas doré hara, hein. ouais. héroïne dorée peut-être des choses comme ça les, les gemmes hein. un, un sun Bacon relaxeur en vrai euh, c'est plus 28 plus 10 hein. ok N'empêche, quand on voit le scaling des Uran, par rapport au scaling des démons, tout à l'heure, on avait fait une game démon qui était mal passée. RDU aussi, on avait fait 8e, RDU, il avait fait 7 avec démons également. Et on se disait, franchement, démons, il y a moyen de faire des choses. Quand je vois le, le, le, le scaling de Uran, je me dis que finalement, je commence à être inquiet pour démons. Euh, merci 45 73 r 1 x merci beaucoup pour le soutien. Euh, merci d'offrir 10 abonnements à la communauté, à Rafedi, à Xenerisv, V, à Official Zaiko, à Kanga Shura, à Daliante, à Bootsie7, à G-System9, à Rocky Rocket, à Mateo 79 et à The Kryptonian. Merci infiniment de faire vivre cette chaîne et de me permettre de, bah, de continuer mon activité encore euh, pendant plusieurs mois et peut-être même plusieurs années. Merci du fond du cœur, vraiment merci de faire vivre cette chaîne, merci mille fois. Merci beaucoup, c'est vraiment une chouette personne. On est devant. Hein. C'est pas comme si c'était moi qui jouais, mais... On est, de... <rire> On est devant, hein, je crois. Ici, hein. Donc ça tape à gauche. Let's go. Ouais. Easy. Merci Mikias du 22, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Ouais, trop strong. hein. Trop strong, super belle sa compo, rien à dire. Et vous voyez, je joue pas avec looper hein. Mais finalement, il a tellement de stats. Lui, il va vraiment reprendre de la... des couleurs. Hein. Le petit for... La petite Forgeron là. Elle était pas dingue dans les méta précédentes, mais. Ouais. Très très strong. Super Uran. On va noter, avec le stylo magique, on va noter Uran, c'est très très très très cool.